Bonjour Josette Bonjour Gabriel. Noël approche, je suppose que tu vas voir tes petits-enfants Tout à fait Tu as combien de petits-enfants en fait Alors j'en ai 5 maintenant ouais. Tu peux me les présenter peut-être Mais bien sûr, on va commencer par l'aîné L'aîné c'est Redouane, 16 ans, il est très gentil Il est réservé, il est serviable Et il est en seconde, bac pro dans le commerce Ah super Voilà Ensuite, est-ce que tu veux savoir pour le deuxième Oui, s'il te plaît alors, Driss, 13 ans, en quatrième, il est calme, il est posé, gentil, il adore les animaux, plus tard, il veut être vétérinaire. Vétérinaire Vétérinaire. Ah, déjà, il a son projet pour l'avenir. Voilà. Bon, s'il y arrive, tant mieux, s'il n'y arrive pas, tant pis, il fera autre chose. Ouais, ouais. Voilà. Alors, je te présente le troisième. Comment il s'appelle Alors, il s'appelle Lounès. Et il... il a quel âge Il a 10 ans. 10 ans, il est déjà en CM2, il travaille bien. Mais alors par contre, il est très speed, il fait du foot. Ah oui, d'accord. Voilà. Mmh. Ensuite, mon quatrième. Ton quatrième. Qui est le quatrième de tes petits-fils Alors, le quatrième de mes petits-fils, c'est Adam. Il a 22 mois. Mmh. 22 mois. Très filou, très intelligent. Il promet pour l'avenir. Oui. Par il contre... est un peu coquin. Oui, oui, oui, oui. Très filou, très coquin. Voilà. Mon cinquième petit-fils, veux-tu savoir tout Je veux tout savoir. Sacha, 7 mois, un bébé calme, il pleure très rarement. C'est bien. Ce qui est étonnant, juste quand il a faim et qu'il faut changer la couche chale. Mm -hmm. Voilà, c'est un bébé d'amour. Oh <rire> Voilà, je les aime tous très fort. Ils me donnent de la joie et de l'apaisement. Oui. Ça va être un Noël. Mouvementé. mouvementé parce qu'ils vont beaucoup jouer Oui, beaucoup jouer, et puis ils veulent savoir beaucoup de choses. D'accord, donc vous discutez beaucoup avec tes petits-fils Oui, oui, oui, on ouais. est très complices. D'accord. Très très, très, très complices. Ouais, je suis sûre qu'ils adorent leur grand-mère. Ah oui, voilà, ils ont du mal à repartir de chez moi. C'est la maison de... comment je peux dire La maison euh, idéale pour eux, quoi <rire> Bon, eh bien je te souhaite un très très bon Noël avec tes cinq petits-fils. Oui et eh ben moi de même Gabriel, je te souhaite bonne fête. Merci Josette Voilà! À bientôt! <rire> à l'année prochaine, à l'année prochaine.